Alors ça y est, SketchUp 2022 est enfin sorti, donc on va pouvoir voir ce que le logiciel propose de nouveau. J'ai installé euh, SketchUp 2022, je ne l'ai pas lancé encore, donc je vais découvrir les nouveaux outils, même si j'ai un petit peu triché, j'ai regardé la vidéo de ADBO qui présente les nouveaux outils. Donc j'ai une petite idée, maintenant je vais tester un petit peu ce que ça donne, et puis à la fin de la vidéo, je vous dirai euh, ce qu'on qu peut penser, en tout cas ce que moi je pense de cette nouvelle version. Donc je lance euh, le SketchUp 2022 en centimètres, Bon, première chose, il se lance super rapidement, mais c'est normal, j'ai aucune extension de d'installer. De, de, de, le logiciel est vierge, je lance pour la première fois. On n'est pas perdu, dans SketchUp c'est toujours pareil, on a une interface qui depuis des années ne change pas, donc déjà ça c'est bien, hein, puisqu'on s'y retrouve tout de suite. On a juste le petit personnage ici qui nous dit que, ah bah ouais, c'est pas le même, c'est le 2022, sinon globalement, euh, rien de neuf. Mais ça c'est pas grave, on a un nouvel outil ici qui est la loupe. Et quand je le survole, ça me marque « Rechercher dans SketchUp ». On va commencer par celui-là. Imaginez que je veux utiliser un outil qui est... Euh, alors, peut-être pas dans les outils ici. que J'ai juste à cliquer dessus pour les trouver, donc ça va assez vite. Mais si j'ai beaucoup d'extensions installées, et que ces extensions, je suis obligé à chaque fois de faire apparaître euh, un nouvel outil ou d'aller chercher dans « Extensions », dans « Outils », bref. Si je connais son nom, ben je peux venir dans la loupe et taper le nom de l'outil. Euh, étant donné que je n'ai aucune extension d'installer, de, de, de, de, je vais juste vous montrer qu'on peut... Cliquez là et faire, euh, je sais pas, ligne. J'écris ligne, alors sans faute, voilà, et j'ai donc des lignes, lignes cachées, main levée, etc. J'ai plein d'outils. De, de, ben. On va simplement valider comme ça. Je clique. Alors ça tombe bien parce que l'outil main levée, il a fait l'objet d'une amélioration. Auparavant, quand je dessinais une forme avec main levée, la forme était très crénelée, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de petites facettes tout le tour, où on distinguait vraiment les contours de manière comme des arêtes. Là, on, on le voit toujours, notamment dans des coins comme ça, mais c'est beaucoup plus smooth. Et quand j'appuie sur Alt et que je bouge pas, je vois qu'il a créé beaucoup plus de points tout autour. Donc, ça permet d'avoir un outil plus euh, joli, plus arrondi, plus, euh, plus, plus progressif, on va dire. Donc, euh, ça, c'est une amélioration. C'est pas une révolution. C'est une amélioration d'un outil qui existait déjà. La loupe, elle, étant une vraie nouveauté qui n'existait pas. Donc, la loupe, ça peut être pratique pour venir dessus juste quand j'ai des extensions euh, qu'il faut aller chercher en profondeur dans l'interface. Sinon... Euh, on s'en fiche un peu. On a la même chose pour les scènes. Imaginez que je crée des scènes ici et que j'en ai euh, toute une flopée. Alors, je vais en faire plusieurs. Ajouter. Hop, clic droit, ajouter une scène. Et à partir du moment où j'ai plus qu'une scène, j'ai un champ loop ici aussi. Et imaginons que j'ai dans la liste 20 scènes et que j'ai pas envie de cliquer là. Eh bien, je peux aller chercher, je sais pas, salon et automatiquement une, si j'ai une scène qui s'appelle salon, hop, il va aller me la chercher automatiquement. Ce euh, voilà, c'est pas non plus fondamental comme, comme nouveauté, mais ça a le mérite d'exister. Même si je trouve que à part si on a des centaines de scènes, ce qui est relativement rare, on peut généralement les cliquer dessus, ça ne prend pas énormément de temps. Autre nouveauté euh, intéressante, on a un nouveau mode de sélection. Donc là, je vais faire plutôt euh, un, un rectangle que je vais subdiviser avec un petit peu de quadrillage. Euh, tac, Pour vous montrer l'outil de sélection Lasso, qui quand même là apporte quelque chose. Euh, c'est vraiment intéressant, ça a l'air d'être la nouveauté qui me plaît le plus pour l'instant euh, On l'a ici dans l'outil de sélection avec la petite flèche, l'assaut, ou alors si vous êtes en grand jeu d'outils, ben vous l'avez ici directement Donc on voit que cette icône là, on ne connaissait pas encore hein. Je sélectionne, euh, oh, alors, on va voir auparavant, j'étais obligé de faire des sélections rectangulaires Donc si je voulais faire quelque chose d'un peu euh, arrondi euh, là-dedans, il fallait que je m'y prenne en plusieurs fois enfin, C'est quasiment impossible, c'est super compliqué Maintenant, avec l'outil Lasso, là, ce qui est bien, c'est que je peux dessiner précisément la zone qui m'intéresse. Et voilà, ça, c'est pour sélectionner là mon petit quadrillage, ma subdivision, mais je peux imaginer avoir par exemple une salle de concert remplie de chaises et que je dois sélectionner quelques rangs de chaises comme ça en disant là, j'en retire, etc. ou autre. Et ben, je peux faire une sélection beaucoup plus précise qu'auparavant. Je peux aussi, pour modéliser un terrain, ça peut être intéressant avec l'outil Bac à sable, qui est ici, c'est-à-dire de venir sélectionner une zone sur mon terrain. Comme ça je prends bac à sable et je monte un petit peu la zone et voilà j'ai quelque chose qui est donc un petit chemin sur le qui est beaucoup plus organique que ce que j'aurais pu faire avec les outils précédents alors là clic droit euh, tac tac tac tac tac tac adoucir les arêtes voilà voilà ce que j'obtiens Donc ça c'est plutôt sympa l'outil lasso euh, je trouve que c'est une nouveauté intéressante Maintenant on a une autre nouveauté sur les arcs, les arcs 2 points ou arcs 3 points pour dessiner des arrondis euh, Nouveauté mineure j'ai envie de dire, enfin une, une, une amélioration euh, Je vais dessiner, donc je vais prendre l'outil arc deux points pour illustrer ça Et donc auparavant, bah, jusqu'à maintenant je fais comme ça et puis après je peux déterminer l'arrondi Donc ça si je veux faire des formes arrondies comme ça, ça marche toujours ça sent que je peux venir sur les segments et puis euh, au moment où je les crée, voilà. Dire que là, je mets 24 segments, il devient un peu plus arrondi. Bref, ça, c'est l'outil Arc tel qu'on connaît. Mais si je veux faire des choses qui soient dans la continuité et assez smooth encore, eh bien, quand je prends un outil Arc, que ce soit le 2 points ou le 3 points, ici, j'appuie sur Alt et on voit que ça m'écrit verrouillé sur la tangente. Donc, en gros, là, je vais pas être libre vraiment comme d'habitude pour faire les, les, les arrondis. Je vais faire un arrondi. Et après, vous voyez que je suis contraint sur la tangente. Ça reste en bleu. Donc, à moi de placer le point où je veux, hop. Hop, hop, donc là je clique vite fait on va dire et on voit qu'automatiquement il s'efforce de me faire, ah, je fais très vite, j'essaie d'aller fermer mon cercle. Il s'efforce de me faire quelque chose d'assez euh, smooth en fait. Vous voyez, tout est assez régulier, c'est toujours sur la tangente, bah, à part quand je viens boucler ici, mais rien n'empêche de venir corriger avec un autre arc. Donc ça c'est en faisant alt au moment où on fait des arcs de pont. Encore une fois, petite mise à jour de l'outil, euh, comme pour main levée. On a aussi une chose que je remarque là, enfin, à confirmer, c'est que généralement quand on crée des formes avec SketchUp, il nous fait régulièrement des faces inversées, c'est-à-dire qu'il met la face bleue vers le haut. Là, on dirait qu'il ne le fait pas. Donc ça, à voir si ça a quelque chose qui a été corrigé aussi, parce que c'est vrai que c'était assez pénible. Alors, peut-être moins sur la version 2021, mais sur les versions, euh, enfin quoique, non, il y avait beaucoup de, de, de faces inversées partout. Donc pour voir s'il aurait tendance à, à toujours en créer ou pas ça peut, euh, j'ai pas vu ça dans les notes d'amélioration, mais on dirait bien que il n'y a plus trop ce problème, bon, à surveiller et en, en, en autre nouveauté SketchUp met en avant d'avoir optimisé, d'avoir amélioré la, la les performances donc le logiciel dans certaines conditions risque de moins ramer ce qu'on espère parce que dès qu'on charge un petit peu avec des modèles un petit peu euh, des modèles du comprend sur la warehouse sur, pas des lits des rideaux des choses comme ça ça rame beaucoup donc là il serait euh, question qu'il y ait une améliora amélioration là dessus mais ça sera à voir au fil du temps et globalement j'en oublie sans doute mais j'ai fait le tour des nouveautés principales il n'y a rien d'autre donc ça veut dire que là il y a un sketchup 2022 qui sort et qui apporte très peu de nouveautés par rapport au Sketchup 2021 comme le 2021 apportait très peu de nouveautés par rapport au 2020 si ce n'est qu'il avait changé de couleur de logo et puis deux trois euh, composants dynamiques etc Mais bon alors je dirais euh, que c'est bien parce que euh, Sketchup c'est un logiciel voilà qui est facile à utiliser, qui, qui, qui, qui, qui est utilisé par beaucoup de monde donc il n'est pas question d'année en année de changer tout et de tout rebouleverser re re re de faire des nouveaux outils, un nouvel apprentissage et tout ça mais quand même, je trouve que les nouveautés, elles sont quand même timides euh, Pas indispensables, même le lasso là est pas mal Mais bon, ça, ça pourrait être juste une extension qui nous fait, qui nous permet d'avoir un lasso Donc je suis un petit peu déçu, comme l'année dernière, des, des nouveautés Et si, euh, si on se fie à d'autres logiciels, comme par exemple le logiciel Blender hein, en 3D qui, qui, est un, qui est plus complexe que SketchUp, mais qui est quand même un logiciel euh, Qui a le vent en poupe, je veux dire, qui, qui est beaucoup utilisé et pour cause, hein, il est gratuit eh bien, euh, Blender, à chaque petite mise à jour, il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés. Par exemple, si je me fie un logiciel comme ça, alors que SketchUp est en train d'être sur les acquis. C'est un logiciel que je vais continuer d'utiliser. Hein. C'est le logiciel sans doute que j'utilise le plus en 3D. Et je vais continuer parce qu'il est vraiment bien. Mais j'aimerais avoir des vraies nouveautés. J'aimerais avoir des, des vraies nouveautés. Je ne sais pas, des, des éditeurs de un truc nodal, hein, des nouveaux outils qui nous permettent de faire plus facilement des formes organiques, par exemple. On a des, des extensions comme Artisan, comme SubD qui permettent de modéliser des choses un peu rondes. Et ben pourquoi c'est pas intégré directement dans SketchUp Ce serait pas mal de faire ça. Un moteur de rendu peut-être. Enfin, je sais pas. Je lance des idées comme ça. Moi, je m'attendais à avoir vraiment un peu plus de choses. Ça ressemble plus à une mise à jour qu'à une vraie version. C'est le 2021 avec deux trois outils en plus. Ça veut pas dire que je vais pas l'utiliser. Forcément, je vais l'utiliser, ne serait-ce que pour être sur la même version que les gens avec qui je fais des formations et avec qui je travaille oui, je vais passer à la version 2022. Je vais juste attendre un petit peu que quelques semaines, peut-être que les différentes extensions que j'utilise, bah, elles se mettent elles aussi à jour en fonction de ça. Euh, je vais peut-être installer les deux parallèlement, je sais pas. Garder le, la version précédente et euh, celle-ci. Donc, je vous invite à l'utiliser, mais euh, gardez à l'esprit que les, enfin, en, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez vous. Dites-moi en commentaire. Mais les, les mises à jour, les nouveaux outils, c'est quand même pas, c'est pas révolutionnaire. Voilà, c'est une évolution, c'est pas une révolution. Sur ce. Euh, je vous dis à bientôt pour un, un vrai tuto cette fois. Et puis, euh, puis si vous pouvez laisser des commentaires, vous liker et puis surtout vous abonner. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je le vois dans les, les analyses de la chaîne, les statistiques, il y a des gens qui regardent et qui ne sont pas abonnés mais qui regardent souvent. Il n'y a peut-être pas d'intérêt pour vous à le faire, par contre pour moi, ça m'aide à faire grossir la chaîne et avoir plus de visibilité, ce qui, euh, ce qui me ferait vraiment plaisir. Donc si euh, vous pouvez vous abonner et mettre la petite cloche, là, ce serait super sympa de votre part à bientôt, ciao